Good morning, allez, Yiden, et tu seras aujourd'hui le lunich matabramandé, ben Israël, ben David, ben Fortune, Frinat, Mazalfrin, Esther, ainsi que le Kvatabar, ben Yehoudite, et Rachel, Perel, El, bat Rivka, ben Torchacholis, si vous souhaitez vous aider une prochaine, tu dis, Michel, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étions à la série de par exemple, Michel, Amadir, et Tichto, chez l'hôtel, le bêtes à Evel, on les bêtes à Michel, yotzi, et en Ketuba, Bipene, chez Noël, ben Faneha, Vimayato, et Michoum, d'avoir, Rachari. On va d'abord traduire la Mishnah, pour bien expliquer les mots, et on va reprendre une notion que as expliqué dans la Mishnah précédente, pour ensuite expliquer plus précisément la manière d'avoir prononcé le neder. On parle toujours de Amadir et Tishto, le lebet on parle de d'Amari qui prononce un hein, qui interdit avec sa femme par les lois de Nedarim le fin chez est qu'elle n'aille pas voir les endeuillés au Beth qu'elle mette pas les pieds au mariage de, du voisin Yotsi veiten ketuba s'il a fait un eder de la sorte alors il a l'obligation de divorcer c'est la femme elle sera en droit de réclamer qu'il de à divorcer et de recevoir son mi mipenesh et il ressort cette loi il Mipene, chez Noël, Bephanéa, parce qu'il lui ferme la porte, une porte importante. Partir chez, dans un mariage, ça réjouit, tu m'interdis de me réjouir, alors là, dans ce cas-là, euh, je ne veux pas rester avec toi, si jamais c'est trop méchant, moi ça ma grande copine qui se marie, ça me fait vachement plaisir de partir, tu m'interdis de, de, de, de partir, tu me donnes une lettres. Et acte Le bête à Evel, partir ou aller c'est le même principe que la Michelle se donne, quest qu'il qui elle va éviter de pleurer, qu'est-ce qu'il a pas fait souffrir, la Gman répond oui ça fait souffrir. Parce que Taulachet le beta eval, le bêta Michel, il vaut mieux partir une maison d'endeuillé que de partir dans un mariage. Parce que quand on va dans une maison, on trop où il se rappelait, là en deux mots, celui qui respecte les endeuillés, alors Shalom, quand ce sera son tour, on le respectera aussi. Mais quelqu'un qui ne respecte pas, on ne le respectera pas, et la femme peut dire, dis-moi. Un jour, euh, elle va quitter le monde, elle aura 120 ans, il n'y aura plus personne qui va venir à Sébeïa parce qu'elle va pas voir les autres. Elle ne va pas voir les autres euh, quand ils sont eux-mêmes dans, dans, dans leur peine. D'accord Donc, il pourra lui réclamer le gâteau. On fait une petite pause tout de suite. Et d'abord, j'introduis maintenant la suite de la Mishnah. Euh, le principe de la Mishnah On a déjà expliqué, ça n'explique qu'un mari interdit à sa femme de partir quelque part. C'est un être humain libre. Elle a peut-être des devoirs face au mari. Une fois qu'elle remplit ses devoirs et qu'elle manque à rien, elle n'existe pas que le mari lui dise Je suis interdit de partir au mariage de Antenne. Donc en fait, on parle ici d'autre chose. On parle qu'en réalité, même principe, qu'elle elle prononce le néder, qu'elle s'interdit quelque chose que le mari est en droit d'annuler. Par exemple, je n'aurai plus de rapport avec toi. Si jamais je me mariage, je te promets, pendant 30 jours, 30 jours je n'ai plus de rapport avec toi. Elle lui dit comme ça. D'accord donc, là, le mari, il a le droit d'annuler son éder. D'accord. Parce que là, c'est quelque chose qui concerne le mari, il a le droit de l'annuler. Si le mari maintient le éder, alors là, dans ce cas-là, ça s'appelle qu'il a fait le, le mauvais coup de lui maintenir un éder qui la bloque et qui l'empêche de partir. Là, dans ce cas-là, c'est son droit de réclamer. D'accord, vous avez compris l'idée Le fait qu'il interdit de partir au mariage. C'est un tort. Il n'a pas le droit de faire ce tort à sa femme. Par contre... Mais si il va se justifier en disant que il le faisait à cause d'un dabar à cause de quelque chose qui se passe là-bas, Rachaï, il est en droit. En fait, là, il m'explique. Si Si toutefois il dit non, non, à la femme qu'elle aille dans le mariage, parce que c'est derrière cousin, cousin, c'est le mariage veut le partir, c'est des gens bas, malsains, qui peuvent faire n'importe quoi avec elle, la faire euh, tomber dans sa dans sa girachamaïm. C'est pour qu ça que j'ai écarté, alors là il est en droit. D'accord? Amar là, il lui a dit. Almenach et les plonis, ma Maintenant, on va dire autre chose. Elle, a le prononcé, un neder. Et elle, et lui, il lui dit Tu sais quoi Le neder, je te l'annule à condition, je te les plonis, machin que Tu veux que je t'annule le neder hein. ah, Tu t'interdis tous les fruits, tu t'interdis d'avoir un rapport avec moi Je te promets, je t'annule le neder si tu vas répéter ah là, oh, à ta copine ce que tu m'as dit tout à l'heure. Quelque chose que l'Archoum elle va avoir honte, elle va pas savoir se mettre, ouais, mais il dit sinon je t'annule pas le neder. Donc là il joue de nouveau avec euh, les sadiques, il aime bien la... c'est normal, on est tous une femme et de temps en temps on a envie de la, la, la, la secouer un peu, pas la mienne, mais, mais en tout cas, donc c'est le, le principe, le, il, a, il, a, il a envie de la... c'est méchant, c'est méchant, c'est malsain, Bah ben, il, doit, il doit donner le guette, d'accord, c'est ce qu'il lui dit. Le ménage je vais t'annuler le neder, à condition que tu vas répéter d'abord à la voisine ce que tu lui dis. Oh ma chamantilach Oh, il a, a stimulé ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu vas avec ta copine. Ou bien, oh, je te mal-a, ah, ou mes ara les ah, pas. Littéralement, ou bien que tu remplisses et que tu vides à la poubelle. Alors bon, dans toutes ces catégories, le, si il, a, vois, il doit dire aussi sa c'est quoi qui, qui remplisse et qui vide à la poubelle Deux interprétations dans le Soit quand tu vas puiser de l'eau, je te demande que tu fasses, je t'annule le nénère, mais à ma condition que tu puisses de l'eau tu le renverses, et tu le, et tu le renverses par terre, et tu le renverses par terre, dix fois. Si tu le fais dix fois, je t'annule le d'ailleurs. Il a fait danser comme ça. Alors là, la gamara elle explique que, elle, elle, elle, elle va dire que, c'est quoi, je vais faire ça et les gens ils vont me prendre pour une folle. Ils vont dire que tu, tu prends de l'eau, tu la jettes par terre, t'as des croyances bizarres, t'as quoi. Donc du coup, c'est la, la honte de le faire, je veux pas le faire. Ça c'est une interprétation. Deuxième interprétation de la c'est qu'en fait on parle que dans leur moment intime, il lui impose de se nettoyer après la partie interne de manière à ce qu'elle ne va pas tomber enceinte. Il remplit, elle vide. Il lui impose en fait de. Euh, D'accord Et qui dit chez le à Azera Betita Ber, dans ce cas-là aussi, c'est quelque chose que la femme n'a peut-être pas envie. Si jamais elle a envie de garder l'enfant, je ne peut pas la forcer elle, à elle euh, à, à faire des. des à, faire, à, vider, à vider ce qu'il y a. D'accord À nettoyer. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée de Hatzlacha atslaha kolto